et moi irons dévoiler notre découverte, le géant Merci de... Salut, papa! <rire> Pépine, quelle surprise! Mais tu ne devais pas suivre ton cours de natation aujourd'hui. Ah! Oh, à cause de la sécheresse, il n'y a aucune flaque d'eau disponible. Et donc, le cours a été annulé. Oh, c'est dommage, ça! Pas vraiment, hein, Puisque j'ai une nouvelle super, extra, super extraordinaire! J'ai vu! des serpents pas loin d'ici. Oh, des, des serpents? Mais, mmh. mais ça peut être dangereux. Oh, mais non! Je les ai juste observés de loin. Ils étaient roulés en boule et ils dormaient tous. <rire> des serpents en boule? Où ça? Ils étaient tous empilés dans un camion et c'était écrit serpent salak". <rire> Aussi bon, à papa? Tu es sûr que ce n'était pas plutôt écrit fruit serpent salak? Mmh? <rire> Regarde. C'est quoi? Oh! Mais c'est eux, papa! C'est eux! <rire> Ces fruits sont appelés salak ou fruits-serpents à cause de leur pelure couverte d'écailles brunes, rugueuses, comme un serpent. Oh! Alors, ce sont des serpents et des fruits? <rire> non! Juste des fruits. Ils goûtent sucré, un peu comme l'ananas, mais ils piquent un peu la langue en même oh, temps. Oh! Sucré et piquant! Miam! Yeah. Oh oui! Comme mmh. quand ton papa te donne des bisous avec ses grosses moustaches piquantes! <rire> mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. <rire>